Tiens, tiens. Je connais le bruit de ce moteur. Vous voyez ça, mes chers compagnons Il a finalement décidé de venir nous saluer. <rire> le Challenger lui-même qui se permet une petite visite. Pas d'arme à feu hmm. Flinguer trash a dû te suffire. »« Tu vas être content. Tu as des amis qui sont passés me voir juste avant toi. » On t'attendait tous. On se demandait si tu aurais le cran de passer les barrages. « Tu viens chercher Loli, pas vrai ?» Le capitaine avait raison. Enlever une de tes petites protégées te fait perdre les pédales. C'est amusant que ton point faible soit tes coéquipières. Et tu penses sincèrement que mes rouges vont te laisser passer Barre-lui le passage. À moins que... que tu viennes pour Marie. Ah, évidemment. J'avais presque oublié. J'espère que tu as de quoi payer. Je suis très attaché aux traditions. Hey. On n'achète pas mes services sans les mériter. Pas mal. Je vois que tu aimes toujours autant le dialogue. Les poings et le sabre parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est différent. Tes antécédents avec nous autres, c'est une chose. Mais ton capitaine, c'en est une autre. Il est venu me voir. Et je dois dire que nous avons bien discuté. J'irai même jusqu'à dire que nous sommes tombés d'accord. D'accord sur le fait que votre petit jeu du chat et de la souris doit stopper. Il est aussi temps que tu payes pour tout le sang que toi et tes demoiselles ont fait gicler sur mes murs. Alors vous vous débrouillez, mais vous arrêtez votre cirque. Finissez-en. Montrez-moi un peu lequel de vous deux mérite de se relever. Mmh. Intéressant. Tout ça pour une personne. Ta décision est donc prise. C'est le point de non-retour. D'habitude, je préfère rester extérieur à tout ça. Ton cas est un peu différent, Challenger. Toi, tu m'obliges à sortir le grand jeu. Mmh. Je suis sûr que ça va te plaire. Regarde, je me déplace pour toi et ta jolie casquette. Je sais ce que tu vas demander. Tes toutous sont toujours là, ce que je vois. Couché. Et puis d'ailleurs, vous aussi, tous, vous avez l'air exténué. <rire> allons, allons Restez par terre Désolé pour la migraine. Mais... c'est toujours un peu douloureux d'organiser un passage de groupe. L'Entremonde. Vous irez régler vos comptes là-bas. Du moins, dès que j'aurai récupéré les clés. La lame de Katana, l'œil de loli, la vie perdue de cette douce Marie. Hmm. C'est presque touchant. Pour Marie, je suppose que tu veux aller la chercher toi-même. Hmm. Ne te fatigue pas. Je veux bien t'ouvrir la porte. Je la refermerai aussi. Alors, méfie-toi. Quand tu y seras. Tout ce petit monde au même endroit, ça promet d'être amusant Challenger. Hmm? Très amusant. <rire>